Et euh, les scouts musulmans de France en ce moment, ça va bien oh, Oui, ça va très bien. Euh, on est en pleine restructuration. On, on est en train de professionnaliser l'association. On a un salarié aujourd'hui, mm -hmm. deux salariés pardon. Dont un à, dans la région euh, Nice Cannes, euh, qui travaille sur un, un, un dossier très particulier, et une, euh, une qui nous a rejoint Karima qui nous a rejoint euh, ben, là il y a quelques jours. Euh, à Toulouse. Et on recherche actuellement notre, euh, celui qui va développer et animer, enfin qui va nous aider à développer et animer euh, toute l'association. Ah oui, joli poste. voilà <rire> On n'a pas voulu l'appeler la, DG pour l'instant. ouais voilà. D'accord. C'était un souhait, c'est aller sur le développement et de l'animation plutôt que sur une, un délégué général. Si on prend un cercle, tu mmh. prends son centre. Dans son centre, alors selon les situations, il y a quelque chose où il n'y a rien dedans. Souvent, c'est... Bon, dans le scoutisme, c'est l'enfant. Chez nous, oui. c'est l'enfant au centre. Et tout autour, en fait, on, a... on est à égale distance quelque part de ce centre-là. Et on est à la fois le premier et à la fois le dernier. Mm -hmm. on est... il, y a... il y a une hiérarchie, certes, de fonction, mais il n'y a pas une hiérarchie de personnes. Ah, c'est intéressant Ça, c'est ça, important euh, parce que ça permet à chacun, finalement, de, de, de trouver sa place. Oui. Et euh, de se dire... Bah, aujourd'hui, bon, peut-être que d'habitude je suis celui qui apporte l'idée, mais aujourd'hui, peut-être je suis celui qui n'a bah, qui pas d'idée. Mais mm -hmm. je suis quand même dans ce cercle-là, et, et, et c'est via ce cercle que cette énergie constructive en fait, va, bah, va se trouver. Historiquement, euh, les deux premières années des Scouts Musulmans de France, c'était chez les Scouts et Guides. Mm -hmm. Enfin, les Scouts de France à l'époque, ouais. qui étaient à Jaurès. Donc on a eu nos premiers euh, bureaux chez les Scouts de France, qui nous ont aidés, formés, etc. Euh, je ne dirais pas que c'est une boucle qui est bouclée, mais c'est euh, euh, la fraternité humaine qui fait que je suis là aujourd'hui. Christian, c'est un ami de très longue date, euh, Gilles, etc. C'est vraiment euh, le côté fraternel. Et puis, euh, moi, j'ai plaisir à venir et, et être dans, le, dans des regroupements scouts parce qu'il y a la vie. Mm -hmm. La vie, on sent une vie, on sent une fraternité. et on, Quelque part, on se ressource aussi. Pour la jeunesse musulmane en France, il y a une pression sociale qui est énorme en fait actuellement, parce qu'on ce n'est pas qu'on stigmatise, mais il y, a, il y a cette pression sociale, qu'on le veuille ou non, il y a une pression sociale. Alors on, on, on fait en sorte finalement que ces jeunes ben, rencontrent d'autres jeunes, qu'ils puissent travailler ensemble, montrer justement cette fraternité humaine qui existe à travers le scoutisme et qui pourrait exister ailleurs finalement, mais c'est toujours dans la rencontre avec l'autre et dans le travail avec l'autre, le vivre ensemble et le faire ensemble, agir ensemble. Et c'est ce travail-là qu'on fait et qu'on mène euh, au lieu de, euh, de débattre philosophie pendant des heures sur euh, est-ce que l'islam c'est pas l'islam ceci cela, non, nous c'est dans l'action avec les, avec les autres. Twilight, Twilight. La Twilight